Dans ce premier jour de l'année, essayons de prendre de la hauteur pour dépasser la crise qui nous bloque, pour montrer que c'est en agissant ensemble que l'on vivra mieux ensemble. L'École de la paix s'y emploie depuis l'origine et l'a affirmé déjà avec l'Université internationale Terre citoyenne dans une suite d'expériences aux quatre coins du monde. C'est enfin profiter d'une opportunité, l'événement Grenoble 2022, capitale verte européenne, une occasion de développer une dynamique d'alliance dans une perspective qui ne soit pas seulement écologique, mais également de transition plus largement. Multiplier des dons en faveur du fonds de dotation UTC Terre Citoyenne, c'est se donner la possibilité de lancer davantage d'actions de formation transformatrices notamment en Afrique et en Amérique latine mais en même temps en Europe. Merci pour votre aide.